s'il vous plaît que vous puissiez liker, partager et commenter toutes ces vidéos. C'est très, très important pour que notre chaîne puisse prendre un peu de hauteur sur YouTube. C'est un équipage de jeunes artilleurs déjà rompus à la guerre. Ces hommes viennent de recevoir l'ordre de tirer. Nous sommes embarqués côté russe avec ces séparatistes. Leur opération doit durer quelques minutes. Cette zone sur le front peut être vite frappée par les missiles et drones ukrainiens. Les positions visées sont juste en face, à 10 km. Calcul des coordonnées à l'ancienne pour ajuster le tir. À l'intérieur de ce lanceur d'obus produit dans les années 70, les munitions sont chargées à la main. Armée, ouais, feu Trois tirs, avant de quitter les lieux en vitesse. Leur batterie va bientôt répliquer. Les Ukrainiens surveillent très attentivement cet endroit. Plus d'un an après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le front est quasiment figé. Faites attention, il peut y avoir des mines. Non. Escortés, nous arrivons plus près de la ligne de contact, là où sont envoyés les chars d'assaut. Les positions ukrainiennes sont juste devant, tout droit là. Vous voyez, il n'y a, y a pas d'obstacle naturel ici. Il n'y a pas de rivière, de fleuve. Donc les deux armées se font face. Chaque jour, c'est duel à distance en attendant le choc. La contre-attaque de l'armée ukrainienne, mieux équipée grâce aux armes livrées par l'Europe et les États-Unis. Ce commandant guette le moindre frémissement sur ce front. On remarque que nos adversaires ont un équipement de plus en plus moderne. Ça m'inquiète parce que ça signifie l'escalade de la guerre. Mais de notre côté, on est mieux organisé avec l'armée. Je ne pense pas que la contre-offensive ukrainienne ira très loin. Une fois encore, les tirs sont de courte durée. Bon là, la position euh, du tank russe vient d'être repérée, donc euh, il faut qu'on parte assez vite. Après plusieurs revers l'automne dernier, l'armée russe est passée en position défensive. Tout autour de nous, le va-et-vient des camions qui apportent du bois pour étayer les tranchées. Voici le front vu depuis les satellites américains. Des bunkers, des blocs de béton, ces points blancs sur l'image et des tranchées. Au total, Moscou a fait bâtir à la hâte 800 km de fortifications pour résister à une offensive ukrainienne. Dans l'attente de cette bataille, les armées sont dissimulées. Exemple dans ces bois, où patiente un char soviétique conçu dans les années 60. La Russie, parfois obligée de recourir à du matériel ancien. Mais ça n'inquiète pas ces hommes qui pourraient se retrouver face aux chars modernes livrés par l'Europe. Les tanks que l'Occident donne à l'Ukraine ne conviennent pas au climat d'ici. Ils sont très lourds, vont s'enfoncer dans la boue et sont très compliqués à réparer. Nous, on n'aura pas ce problème. Dans cette guerre moderne, l'offensive ukrainienne pourrait être commandée par la météo. Mais attendre que la boue disparaisse va prendre des jours, voire des semaines. Alors, malgré aucune tractation pour un cessez-le-feu ou un éventuel plan de paix, des échanges de prisonniers continuent d'avoir lieu entre les deux parties. La Slovénie a livré à l'Ukraine 20 véhicules blindés de type Valuc. La seconde batterie de Patriot est maintenant opérationnelle en Ukraine. Le Danemark a expédié ses 19 canons César à Kiev ce qui fait que l'Ukraine a maintenant reçu 98% du matériel militaire nécessaire à sa grande contre-offensive et selon le ministre de la Défense Reznikov, il ne reste que deux facteurs pour déclencher l'attaque, de meilleures conditions météorologiques et l'ordre du quartier général. Du côté de l'armée russe, le colonel général Mizintsev en charge de la logistique a été démis de ses fonctions et remplacé par le général Kuzmenkov. Maintenant, je parle au conditionnel. Il y aurait eu la première utilisation du char T-14 en Ukraine, mais uniquement avec des tirs à distance et pas d'engagement en combat rapproché. Cette information nécessite des confirmations ultérieures. Sur le terrain, les régions de Briansk et de Belgorod continuent d'être bombardées par l'Ukraine. Donc, Briansk, c'est la région qui se trouve ici. D'ailleurs, dans cette région, un train a déraillé suite à une explosion sur une voie de chemin de fer. Et euh, la région de Belgorod qui se trouve ici également bombardée par l'artillerie ukrainienne et également par des drones. Par contre il y a eu euh, un bombardement important sur la ville de Pavlorad. Donc cette ville de Pavlorad elle se situe ici. Donc important euh, bombardement et notamment sur les deux stations euh, ferroviaires. Donc Pavlorad 1 ici et la numéro 2 ici. Donc cette ville constitue un nœud logistique très important pour l'armée ukrainienne déployée euh, dans le Donbass. Et ici, un stock de missiles S-300 et une usine de fabrication de munitions et de, de combustible pour les fusées auraient été touchés dans le bombardement. Et donc, ces bombardements auraient été effectués par 11 navires et 2 sous-marins russes. Donc, depuis la mer Noire et également depuis la mer Caspienne. Je vais dézoomer un petit peu pour voir. Donc, on a la mer Noire ici et la mer Caspienne qui se trouve ici. Sur Bakhmut, le, les combats continuent sur Orikovo-Vasilivka, ici, depuis maintenant plusieurs semaines. Dans la ville, les Russes continuent de progresser, et plus particulièrement le groupe Wagner. Donc, comme vous pouvez constater, la ligne de front a encore évolué donc cette dernière semaine, et les combats ont lieu maintenant dans, le, dans les quartiers ouest de la ville de Bakhmut. Attaques et contre attaque se poursuivent des deux côtés dans ce secteur. Bonjour Vincent Hervouet. Oui, Rebonjour Dimitri Vous revenez ce matin Vincent sur les raids en profondeur contre des installations russes à l'arrière du front ukrainien et ça crée euh, des tensions en Russie mais aussi à Washington. Oui, les premières attaques en territoire russe remontent à l'été dernier elles se sont banalisées à l'automne. Maintenant, elles s'intensifient. Ce week-end, un bombardement meurtrier à 60 km de la frontière, une bombe qui fait dérailler un train de fret toujours à Briansk et une attaque de drone qui met le feu au dépôt de pétrole à Sébastopol en Crimée et une ligne à haute tension soufflée à côté de Saint-Pétersbourg. Ce sont les prémices de la contre-offensive imminente. Cette bonne guerre de mettre l'adversaire sous pression, et d'ailleurs les Russes en font autant en pilonnant la ligne de front, avant la bataille, c'est déjà la bataille. Ouais, et cette nuit même, d'ailleurs, un dépôt de carburant a été incendié de... en Crimée également. Les Russes sont désormais comme les Ukrainiens, Vincent, sur le Kiliv hein. Oui, tout l'ouest de la Russie est concerné, pas seulement la zone frontalière, les bases militaires, les centres de recrutement, les installations ferroviaires sont visées par les drones et par les missiles. Il y a aussi les bombes qui sautent au passage de convois et les assassinats ciblés. Depuis, une forme de paranoïa s'est emparée des autorités. Elle voit partout l'ennemi infiltré. 65 personnes ont été arrêtées pour sabotage ferroviaire dans une vingtaine de régions selon le décompte de Mediazone qui incite d'opposition russe. Le Kremlin clame que le risque terroriste est démultiplié. Et il a interdit les rassemblements, comme le défilé du régiment immortel qui célèbre chaque année, vous savez, les morts pour la patrie, et ce sera la semaine prochaine, le 9. Et l'été dernier déjà, Vincent, la guerre s'était approchée du Kremlin. Hein. L'attentat de la voiture piégée qui a tué la fille d'Alexandre Douguine, le chef des nationalistes, n'a jamais été revendiqué. La presse européenne, quasi unanime et sans le moindre indice, avait imaginé un obscur règlement de compte entre Russes. Les services américains ont balayé ces racontards en faisant savoir qu'il désapprouvait l'attentat ciblé mené par les Ukrainiens contre un intellectuel et sa fille journaliste. Bis repetita. Le mois dernier, avec la bombe dans un café de Saint-Pétersbourg qui a tué un blogueur du Donbass, un vat en guerre couvé par le Kremlin. Là encore, pas de revendication. La rumeur d'un coup tordu entre officines russes et puis, venu de Washington, des fuites qui incriminent le suspect le plus naturel, la piste la plus évidente, une opération des services ukrainiens. Mais Washington soutient l'Ukraine en guerre, Vincent. Oui, mais en maintenant le conflit, dans ses frontières. Au début de l'année, le chef du renseignement militaire ukrainien, krilo Boudanov, voulait bombarder le de Novorossik sur la mer Noire avec des drones kamikazes et mener des attaques sur toutes les villes frontalières. Un document classifié du Conseil de sécurité nationale dévoilé par le Washington Post révèle maintenant que les Américains sont intervenus pour que Zelensky l'oblige à reporter cette campagne. Il a aussi stoppé des projets d'attaque contre Wagner au Mali ou contre les troupes russes en Syrie. Le général Boudanov, c'est ce général de 37 ans qui a annoncé on sait que le cancer de Vladimir Poutine était en phase terminale, que la Crimée serait reprise l'été prochain, la Fédération Russie bientôt démantelée. C'est l'un des faucons qui entoure Volodymyr Zelensky et auquel celui-ci ne peut résister qu'en s'appuyant sur les Occidentaux. Cette route est vitale pour l'armée ukrainienne. C'est une des dernières pour accéder à la ville de Barmouth. Au loin, des colonnes de fumée un paysage apocalyptique. La ville est pilonnée nuit et jour. Les Ukrainiens, retranchés dans les derniers quartiers ouest, reçoivent la visite surprise du général Sersky, commandant des forces terrestres. Nous continuons, malgré toutes les prévisions, à tenir barkmouth détruisant Wagner et les unités les plus expérimentées de l'armée russe. Et puis, nous donnons à nos réserves du temps pour se préparer à d'autres actions. La situation est difficile, mais Washington l'assure, la Russie paie un prix très lourd pour ses offensives au succès limité. Depuis décembre, près de 80 000 soldats russes auraient été blessés et au moins 20 000 tués, dont plus de la moitié dans les rangs de Wagner. Wagner, dont le chef, Yevgin Prigojin, est lui aussi près de Barmout. Dans une vidéo relayée par son service de presse, il fait le tour des équipements militaires. Et ce qui manque à sa milice, selon lui, ce ne sont pas les armes, mais les munitions. Si nous prenons une armée hypothétique de 30 000 hommes, alors ça représente 300 tonnes de munitions. Ça veut dire 10 kg par personne et par jour. On ne nous donne pas plus d'un tiers de cela. Les munitions, c'est la bataille invisible qui se joue entre les deux armées. Moscou en a cruellement besoin pour continuer ses attaques. Et Kiev, de son côté, doit stocker en nombre suffisant. Dernier préparatif avant la reprise des combats. Kiev se dit confiante et prête à mener sa grande contre-offensive dans l'est de l'Ukraine. Des déclarations qui ne semblent cependant pas effrayer Moscou. Les autorités russes ont annoncé une augmentation de la production d'armes. À Oumane, dans le du pays, les pays государственный оборонный заказ à la guerre de la guerre de la guerre de la guerre de la guerre de la guerre de les guerre de de de la de de la plus loin à Pokrovsk, dans le blast de Donetsk, les évacuations continuent. 200 000 personnes vivent toujours dans cette région. L'Ukraine se retire des mondiaux de judo au Qatar. La fédération internationale a autorisé la participation des compétiteurs russes et bélarusses sous l'étiquette de sportifs neutres. Autrement dit, sans représenter leur nation respective, mais pour l'entraîneur ukrainien, le mal est fait. Nous avons de ce cela, est -à que nous ce que de ce gars, de mais gars, de ce gars, de ce gars, de ce gars, de ce gars, de ce gars, de ce реєстрації de ce gars, de ce gars, de la de ce gars, de ce gars, de la, la de la une neutralité qui ne convainc pas. La Fédération internationale a déclaré qu'un organisme indépendant procéderait à des vérifications et surveillerait leurs réseaux sociaux. Toute personne jugée favorable à l'invasion de l'Ukraine par la Russie sera exclue. Bonjour. Vous êtes sinologue, professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS. C'est vrai que ça faisait des mois que le président Volodymyr Zelensky souhaitait s'entretenir avec Xi Jinping. Pourquoi le président chinois a-t-il enfin accepté de renouer le contact et surtout pourquoi maintenant Je pense qu'il y a une priorité pour la Chine que de rétablir notamment le tronçon ferroviaire euh, chine union européenne qui reste le premier partenaire commercial de la chine or celui ci est gelé depuis la guerre depuis le 24 février dernier donc euh, il y a intérêt évidemment à ce que l'économie ukrainienne euh, reparte d'une certaine manière et on a estimé à près de 500 milliards euh, de dollars le montant des reconstructions à terme dans ce pays. L'INCO, on ne cesse de dire que ces 12 derniers mois, les relations se sont même renforcées entre Pékin et Moscou. Oui, c'est évident sur le plan idéologique euh, d'un point de vue de la coopération économique hein, quand on sait par exemple euh, que la chine bénéficie à des tarifs pré préférentiels euh, des importations du gaz russe ça c'est tout à fait évident mais euh, en même temps la chine n'a pas les moyens de s'aligner euh, l'occident et certainement pas l'union européenne donc il va falloir trouver euh, un moyen de négocier pour se sortir euh, de la guerre maintenant la grande énigme c'est de savoir si les Américains laisseront faire, les Chinois, en tant que médiateurs privilégiés, ce dont je doute personnellement, parce que cela signifierait surtout à la veille des élections présidentielles américaines, euh, transmettre euh, le dossier ukrainien euh, à titre gracieux euh, aux Chinois, euh, je pense que les Américains ne, ne se le permettraient pas. Oui, euh, après avoir euh, récolté moins d'impôts que ce qu'il anticipait, Washington euh, pourrait ne plus être capable de faire face à ses pros obligations dès les prochaines semaines. C'est un avertissement de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Les explications de Jade Levin. C'est un courrier embarrassant, écrit sous forme d'avertissement par la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen. Notre estimation est que nous ne serons plus en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations du gouvernement début juin et potentiellement dès le 1er juin. Les États-Unis se rapprochent dangereusement du défaut de paiement de leur dette publique après avoir récolté moins d'impôts que prévu. Le plafond de 31 000 milliards de dollars est atteint depuis la mi-janvier. Conséquence, le Trésor pourrait être dans l'obligation de limiter certaines dépenses relatives à la santé, à l'éducation ou encore aux retraites. Un dossier économique brûlant, car la dette américaine fait aussi l'objet d'une confrontation politique. D'un côté, les républicains emmenés par Kevin McCarthy exigent de profondes réductions des dépenses et des changements de politique en échange d'un relèvement du plafond de la dette. Un plan qui a été voté par la Chambre des représentants à majorité républicaine et qui doit désormais passer par le Sénat à majorité démocrate. Par son inaction, Joe Biden met en péril l'économie américaine. Il devrait maintenant s'asseoir et négocier. Une option inenvisageable pour le président, qui exige un relèvement du plafond sans condition. La chose la plus importante que nous devons faire est de nous assurer que la menace brandie par Kevin McCarthy de mettre l'État en défaut de paiement de la dette publique soit écartée. Selon le Trésor, un défaut de paiement provoquerait une catastrophe économique et financière. Joe Biden a convoqué les principaux responsables démocrates et républicains en vue d'une réunion exceptionnelle la semaine prochaine. Faute d'accord à l'issue des négociations, les auteurs ont mis leurs menaces à exécution. Ils sont des milliers. Scénaristes du cinéma ou encore auteurs de show télé à succès à commencé une grève. Ils ont manifesté à Los Angeles devant les studios. Ils réclament une meilleure compensation à l'heure d'un renouveau du paysage médiatique et de la part de plus en plus importante du marché du streaming. Pour plusieurs années maintenant, les auteurs ont gagné moins d'argent, et moins d'argent sur ce qui a traditionnellement été une longue tradition hollywoodienne, qui s'appelle les résiduels, où vous recevez un chèque qui vous arrive à chaque fois que votre émission diffuse. Donc, si Netflix diffuse votre émission, vous savez. Si les gens streament votre show un million de fois sur Netflix, vous n'êtes pas nécessairement compensé de la façon que vous aviez avant dans les années de la télévision de 1990 broadcast. Et donc, ces checks ont devenu plus grands et plus grands. De leur côté, les studios affirment devoir réduire leurs coûts en raison des pressions économiques. Le dernier mouvement social d'ampleur à Hollywood remonte à la grève des scénaristes qui avait paralysé l'audiovisuel américain en 2007 et 2008 un conflit de 100 jours qui avait coûté 2 milliards de dollars au secteur. Le grand aurait souhaité du changement sous l'administration Biden. Il réalise finalement que l'entrée sur le territoire américain sera toujours aussi compliquée. Je trouve ça absurde de militariser la frontière au lieu de prendre d'autres mesures pour nous aider, pour qu'on puisse entrer légalement, comme nous le souhaitons tous. Le gouvernement américain a préféré anticiper. Il s'attend à un afflux massif de migrants à ses portes, car à partir du 11 mai, une mesure mise en place pendant la période du Covid expire. Jusqu'ici, elle permettait d'expulser sans délai les personnes qui ne disposent pas de visa. Les États-Unis ont donc décidé d'envoyer 1500 soldats supplémentaires à leurs frontières avec le Mexique. « À la lumière des changements qui s'opéreront le 11 mai et de l'augmentation prévue des arrivées à la frontière, le ministère américain de la Sécurité intérieure a sollicité ce soutien. En ce qui concerne le nombre de militaires américains présents sur place, il y en a environ 2500 qui font partie de la garde nationale. » En tout, 4000 militaires seront donc chargés d'épauler la police aux frontières invité à s'exprimer sur le déploiement de soldats américains supplémentaires, le président mexicain a choisi de rester mesuré. Cela fait partie de leur pouvoir. C'est un gouvernement indépendant et souverain. Ils prennent des décisions et nous les respectons. En janvier dernier, Joe Biden avait promis de réparer le système d'immigration aux États-Unis qu'il a décrit comme étant cassé. Montrer plus d'humanité tout en restant ferme, c'est l'objectif qu'avait affiché le président américain lors d'un déplacement à El Paso, au Texas. Mais difficile pour les démocrates de faire évoluer la loi, puisqu'ils sont minoritaires à la Chambre des représentants. Joe Biden, qui vise une réélection l'an prochain, peine à enrayer depuis son arrivée à la Maison-Blanche la vague migratoire clandestine actuelle. C'est l'homme le plus recherché du Texas. Sa photo a déjà fait le tour des États-Unis. Francisco Ropesa est suspecté d'avoir tué cinq personnes. La police et le FBI ont lancé une gigantesque chasse à l'homme, car depuis deux jours, Francisco Ropesa est introuvable et il est considéré comme armé et dangereux. J'aimerais annoncer que le FBI offre 25 000 dollars supplémentaires pour l'appréhension de ce sujet. Ainsi, cela porte le montant total de la récompense à 80 000 dollars. Si quelqu'un, que vous soyez ici, dans ce comté ou dans l'état du Texas ou dans le pays, a des informations, nous vous demandons de bien vouloir appeler le FBI. 1-800-FBI-TIPS les victimes sont des voisins du quartier de Cleveland, où Francisco Ropessa habitait. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce dernier s'exerçait au tir au fusil semi-automatique dans son jardin, en plein milieu de la nuit. Ses voisins se seraient plaints du tapage nocturne. Il aurait alors froidement retourné son arme contre eux. Wilson Garcia était là. Il a perdu sa femme et son fils. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé nous sommes c'est comme si ma femme était encore vivante mais en même temps elle ne l'est plus ce qui s'est passé était horrible et effroyable j'ai survécu à ça juste parce que miraculeusement j'ai réussi à m'échapper un drame dans ce quartier pourtant paisible la police a expliqué ne pas avoir de piste solide sur l'endroit où francisco europesa pourrait se cacher les habitants sont inquiets c'est très boisé ici. Il y a des endroits abandonnés dans lesquels il pourrait se trouver. Il pourrait avoir des amis ici qui le cachent. C'est effrayant parce que l'école vient de commencer lundi et ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Près de 250 agents locaux et fédéraux sont à la recherche de Francisco Ropessa. Depuis le début de l'année, d'après une ONG de contrôle des armes, 185 fusillades ont eu lieu aux états unis L'Australie veut mettre un terme aux cigarettes électroniques à usage unique. Le ministre australien de la Santé Mark Butler a également annoncé la fin de l'importation de versions délivrables sans ordonnance et une restriction de la quantité de nicotine dans les vapoteuses. Le pays mène depuis longtemps une politique volontariste d'éradication du tabagisme. Les cigarettes s'y vendent à 30 euros le paquet. Et en 2012, Canberra est devenu le premier pays à imposer le paquet de cigarettes neutres, une politique copiée depuis par de nombreux pays. C'est la première fois que les ministres des Finances de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon se rencontrent depuis le début de la pandémie. Le ministre sud-coréen des Finances a déclaré que les discussions ont porté sur la création de ce qu'il a décrit comme un moteur pour une reprise rapide et durable à la suite de la pandémie. Dans un message commun publié à l'issue de la réunion, les ministres des trois pays ont déclaré qu'ils reconnaissaient l'importance de renforcer les relations économiques et commerciales afin de garantir la croissance post-pandémique, de minimiser les effets négatifs durables et de se préparer aux chocs futurs. Ils ont ajouté qu'une coopération plus approfondie en matière d'investissement, de commerce et de finances, et même de tourisme, serait mise en place avec la réouverture de ces pays. La coopération trilatérale entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine est devenue plus importante pour ces trois pays de l'ASEAN Place 3 et aussi pour le monde. L'économie mondiale se trouvant à un point d'inflexion. Les trois nations représentent environ 20% de l'économie mondiale et 80% de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, plus 3. Les ministres ont également discuté des moyens d'accroître la taille et l'efficacité de l'initiative multilatérale de Chiang Mai, un accord d'échange de devises de 240 milliards de dollars entre les pays de l'ASEAN, plus +3, lancé en 2000. Le même jour, les ministres des Finances du Japon et de la Corée du Sud ont tenu leur première réunion multilatérale depuis 7 ans, alors que les deux pays tentent de rétablir leurs liens après une dispute diplomatique devenue guerre commerciale en raison de problèmes non résolus. Liée à l'occupation de la péninsule par le Japon à l'époque coloniale. Au Soudan, un nouveau cessez-le-feu de sept jours devrait entrer en vigueur jeudi tandis que des nouveaux tirs et frappes aériennes dans la région de la capitale Khartoum remettent en cause la dernière trêve annoncée. Le ministère des Affaires étrangères du Soudan du Sud a annoncé dans une déclaration que la médiation menée par son président avait conduit les deux parties à convenir d'une trêve d'une semaine et à nommer des émissaires pour des pourparlers de paix. Il y a eu des violations constantes des trêves précédemment contrevenues allant de 24 à 72 heures. Le ministère soudanais de la Santé a fait état de plus de 500 morts et de près de 5000 blessés depuis que le conflit a éclaté le 15 avril. Les Nations Unies ont déclaré que le conflit avait créé une crise humanitaire avec environ 100 000 personnes forcées de fuir vers les pays voisins. Pas de répit pour la population civile à Khartoum. De violents combats ont secoué la capitale ce lundi, malgré l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu entre l'armée et les paramilitaires. Ces affrontements conduisent le Soudan au bord d'une catastrophe et pourraient forcer plus de 800 000 personnes à fuir le pays, selon l'ONU. Nous voyons des déplacements internes dans in 14 de 18 États. About 72%, environ 240 000 de ces nouveaux déplacements internes. 75 000 personnes ont déjà été déplacées à l'intérieur de ce pays de 45 millions d'habitants. Au moins 20 000 ont fui vers le Tchad et des dizaines de milliers d'autres ont rejoint l'Égypte, la Centrafrique, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. La plupart des ressortissants étrangers ont déjà été évacuée. Computer. This. This Sudan. Sudan Selon les derniers bilans, plus de 500 personnes ont été tuées et 5000 blessées depuis le 15 avril, date à laquelle les deux généraux ayant pris les commandes du pays après un putsch en 2021 ont commencé à se livrer une féroce bataille. Les deux co ont conclu ce mardi un accord pour une nouvelle trêve de 7 jours du 4 au 11 mai. Tristesse et colère à Gaza ce mardi, après la mort de Kader Adnan, membre du djihad islamique palestinien, dans une prison israélienne après une grève de la faim de 86 jours. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue et de nombreux magasins ont fermé en signe de protestation. La veuve de l'opposant appelle au calme. Nous une déclaration qui intervient quelques heures après que des militants ont tiré trois roquettes vers Israël en représailles à la mort de Kader Adnan. Arrêté en février dernier et détenu depuis sans inculpation, l'opposant est le premier gréviste de la fin palestinien à mourir dans une prison israélienne. Des avions israéliens ont frappé des cibles dans la bande de Gaza en réponse à des barrages de roquettes tirées par des troupes militaires palestiniens plus tôt dans la journée. Et l'armée israélienne a déclaré au moins 26 roquettes avaient été tirées de Gaza mardi. Selon certaines informations, trois travailleurs étrangers, dont un chinois, ont été blessés. Les tirs de roquettes surviennent après la mort de Kader Adnan, un palestinien décidé après 87 jours de grève de la faim alors qu'il était détenu par les Israéliens selon les médias locaux. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de la bande de Gaza sous blocus et de la Cisjordanie occupée en soutien et mémoire à Adnan. Les forces israéliennes se préparent à une éventuelle l escalade des tensions. Dans sa lettre de démission, le général Jeff Niaga a d'abord évoqué, je cite, « une menace aggravée pour sa sécurité et des tentatives d'intimidation ». Il explique notamment avoir été placé sous la surveillance de ceux qui sont appelés à Goma, les mercenaires. Alors ce sont ces militaires étrangers employés par les autorités congolaises pour assurer, disent-elles, la maintenance des avions de combat congolais. Mais surtout, dans sa lettre, le général Kenyan évoque un sabotage des efforts de la force régionale qu'il commandait jusque-là. Depuis plusieurs semaines, la force régionale est accusée d'inaction par les autorités congolaises, alors qu'elle est censée superviser le retrait des rebelles des zones occupées dans le Nord-Kivu. Kinshasa a expliqué qu'au contraire, le M23 a renforcé ses positions. Kinshasa voulait une force régionale offensive face aux rebelles du M23, une position largement partagée à Goma, où il était devenu quasiment impossible pour les on voit des militaires kényans de circuler sans essuyer d'insultes ou de jets de pierre. Mais en début de semaine, le général Jeff niaga d'habitude discret, a martelé devant la presse que le mandat de la force régionale n'est pas offensif, que lui ne fait qu'appliquer les ordres et que ce sont les chefs d'État de la région qui ont décidé de ce mandat. Du côté des autorités congolaises, plusieurs sources nous confirment que le départ du commandant niaga a été voulu par Kinshasa. cet après-midi. Le... Général Kenyan Moutouri Kyougou a été nommé nouveau commandant de la force régionale est-africaine. Le chef du puissant syndicat tunisien a exhorté le Premier ministre Najla Bouden et son cabinet à s'asseoir avec les travailleurs et à planir leurs divergences. L'UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail, a accusé les autorités tunisiennes de se soustraire au dialogue social et de geler les salaires dans un contexte d'inflation galopante. L'inflation est sans précédent. Il faut défendre les droits et le pouvoir d'achat des travailleurs. Le gouvernement fait la sourde oreille au dialogue. J'espère que le gouvernement saura écouter et négocier. Le dialogue est nécessaire dans cette situation pour réaliser le développement et la prospérité. Le syndicat a également mis en garde contre l'augmentation du chômage et de la pauvreté dans le pays nord-africain. La vie est devenue difficile pour les travailleurs, c'est encore pire pour les chômeurs. Leur nombre augmente et les taux de pauvreté sont alarmants. Il est de notre responsabilité de rappeler à l'État l'appauvrissement de la population. Cette situation est insupportable à tous les niveaux. Selon les observateurs économiques, la Fédération des travailleurs a rejeté la politique du gouvernement consistant à supprimer les subventions alimentaires et énergistiques comme l'impose le plan de réforme du Fonds monétaire international. Le paquet de réformes comprend également la restructuration des entreprises publiques et la réduction de la masse salariale du secteur public. S'appuyer sur l'accord du FMI visant à permettre à la Tunisie de sortir de la crise économique et sociale actuelle n'est pas la bonne façon de traiter le problème. Le syndicat appelle au dialogue avec les autorités afin de convenir des termes et des conditions de tout plan de réforme structurelle. L'État ne peut pas imposer des réformes sans l'accord des représentants de plus d'un million de travailleurs. La Tunisie a connu une série de grèves ces dernières semaines qui ont maintenant touché le secteur de l'éducation. Plus de 4000 enseignants contractuels n'ont pas reçu de salaire depuis plus de 8 mois. À l'occasion de la Fête internationale du travail, leurs représentants syndicaux ont annoncé des plans de manifestation nationale jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le dark web, la face cachée d'Internet, a été la cible d'un vaste coup de filet qui a permis l'arrestation de 288 suspects impliqués dans la vente ou l'achat de drogue. L'annonce a été faite ce mardi par Europol, l'agence européenne de police criminelle. L'opération a été menée dans plusieurs pays de l'Union européenne, principalement en Allemagne, ainsi qu'au Royaume-Uni ou aux états unis Elle a permis la saisie de 850 kg de drogue et d'une centaine d'armes à feu. Les enquêteurs ont également mis la main sur 51 millions d'euros. Le panier de course le révèle et Eurostat le confirme. L'inflation a encore augmenté dans la zone euro le mois dernier. Selon leurs données publiées ce mardi, la progression des prix à la consommation s'est légèrement accélérée à 7% en avril, contre 6,9% en mars. Les pays les plus touchés sont les Pays-Baltes avec une moyenne de 14%. La Belgique résiste bien avec seulement 3,3%. Visée par ces hausses, le secteur alimentaire, l'alcool et le tabac ne sont pas en reste. La calmie des prix de l'énergie reste insuffisante. La poursuite du recul qui s'annonce sur les prochains mois pourrait s'avérer bien lente. Des données d'Eurostat pires que prévues par les analystes, ils tablaient plutôt sur une stagnation de l'inflation. La crainte à présent l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. L'institution financière doit se réunir à Francfort jeudi prochain. Oui, la progression des prix à la consommation dans la zone euro s'est légèrement accélérée à 7% en avril contre 6,9% en mars selon Eurostat et ce alors que nombre d'analystes s'attendaient à une stagnation. La Banque centrale européenne devrait donc annoncer lors de sa politique de euh, sa réunion de jeudi une nouvelle hausse des taux d'intérêt mais cela pourrait impacter la consommation qui est déjà à la peine en zone euro. Le PIB y a progressé de seulement 0,1% entre janvier et mars 2023 alors qu'il était déjà à 0% de progression au dernier trimestre 2022. Nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Le changement climatique dans la presse grecque et la crainte de canicule encore jamais vue pour l'été qui arrive. Le quotidien Tanea se demande si cet été sera le plus chaud jamais enregistré. Le journal a consacré sa une au risque de chaleurs extrêmes et rappelle que ces 30 dernières années, les températures ont fortement augmenté, en moyenne de 1,3 degré dans certaines régions du pays. Le quotidien note également la diminution des jours de pluie et la multiplication des périodes de sécheresse. Interviewé sur la chaîne de télévision Privé Sky, un professeur du département de géologie émérite à l'Université d'Athènes explique que dans un futur proche, la Grèce connaîtra des journées consécutives à 45 degrés, un phénomène qui deviendra de plus en plus régulier, prévient-il. Quant à l'été qui arrive, le professeur appelle les citoyens à la vigilance face au risque important d'incendie. Pour lutter contre le changement climatique, il faut fixer un délai mondial pour l'élimination progressive des combustibles fossiles. C'est l'un des principaux messages du dialogue de Petersburg sur le climat qui s'est tenu à Berlin. La ministre allemande des Affaires étrangères a également insisté sur le fait que l'objectif zéro émission nette ne peut être atteint que par la solidarité internationale. Nous avons à la Deswegen wollen wir hier in Berlin diejenigen zusammenbringen von Industriestaaten, von kleinen Inselstaaten, von Schwellenländern, die wirklich Hand anlegen wollen, die out-of-the-box-Denken und Lösungen dafür finden wollen, cet événement est une étape clé des négociations avant le sommet COP28 de décembre. Dans une allocution vidéo, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire. À le nombre d'ONG s'inquiètent du fait que certains pays soutiennent l'idée de la capture du carbone afin de permettre la poursuite, voire l'expansion de l'extraction du pétrole et du gaz. Les gouvernements se sont engagés à limiter le réchauffement de la planète à un degré. La France sur le banc des accusés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, critiquée notamment pour ses violences policières. Nous souhaitons recommander à la France de continuer à revoir les politiques et les méthodes des forces de l'ordre afin d'assurer des garanties contre l'utilisation d'une force disproportionnée lors des manifestations. L'utilisation d'une force disproportionnée lors des manifestations a régulièrement été pointée du doigt par des ONG dont Human Rights Watch ou Amnesty International. Mais aussi très récemment par le Conseil de l'Europe après la manifestation durement réprimandée de sainte soline où un manifestant est resté dans le coma pendant plus de deux semaines et n'est toujours pas sorti d'affaire. Sur Twitter, ce compte dit recenser tous les cas de violence policière. Lundi encore, il a été beaucoup alimenté. De violents affrontements ont eu lieu en marge des rassemblements du 1er mai. Plusieurs manifestants blessés, mais aussi beaucoup de policiers pris pour cible par des individus déterminés. Bilan, 108 membres des forces de l'ordre blessés, dont un très grièvement par cocktail Molotov. Et oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte dans une société qui se radicalise, notamment du fait de l'ultra-gauche, et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. Pour la première fois dans plusieurs grandes villes, les forces de l'ordre ont utilisé des drones pour repérer les groupes les plus radicaux. Une méthode contestée dont les autorités espèrent qu'elle permettra d'améliorer les opérations de maintien de l'ordre lors de manifestations. En France, quelques 792 000 personnes se sont rassemblées dans tout le pays. Cette manifestation intervient dans un contexte de tensions sociales provoquées par un projet de loi controversé sur la réforme des retraites. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué qu'au moins 290 arrestations avaient eu lieu, dont 90 à Paris. À Berlin, plus de 6 000 policiers ont été déployés pour maintenir l'ordre. La manifestation du 1er mai révolutionnaire s'est terminée plus tôt que prévu après que les organisateurs ont invoqué des raisons de sécurité. La police a estimé le nombre de manifestants à plus de 12 000, tandis que les organisateurs l'ont évalué à plus de 20 000. Les cheminots italiens, durement touchés par l'inflation, ont lancé une grève de 24 heures dimanche et lundi, réclamant une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Les revendications étaient similaires en Grèce où des milliers de travailleurs ont défilé dans le centre d'Athènes. Des élections législatives sont prévues en Grèce dans moins de 20 jours. Il est vrai que cette journée est très importante, c'est-à-dire qu'elle nous rappelle constamment que les luttes des travailleurs à travers le temps sont celles qui assurent une vie et un travail décent, mais aussi une perspective plus large pour la jeunesse. Je ne serai pas à la retraite dans deux ans, mais de toute façon, euh, si je travaille, c'est aussi en perspective d'avoir une retraite. Et plus il la recule, plus on perd l'espoir finalement d'en profiter un jour. Et ma génération, au bout d'un moment, on se dit, bah, en fait, je n'y serai jamais. Un journal avec une proposition de loi sur l'audiovisuel bientôt examinée au Sénat. Oui, un texte porté par un homme, Laurent Laffont. Il est sénateur et président de la Commission de la Culture. Il a donc dévoilé hier à la presse sa proposition de loi, avec notamment une mesure qui concerne la gouvernance des entreprises publiques audiovisuel le premier chapitre traite de l'audiovisuel public et prévoit la création d'un holding réunissant france télévision radio france l'ina et france média monde ce holding est dans notre proposition de loi qualifiée de france média appelée france média avec une mise en place au 1er janvier 2024 de cette holding Laurent Lafont et cette proposition de holding qui chapeauterait, vous l'avez entendu, France Télévisions, Radio France, Lina ou encore France 24. Mais attention, il l'a précisé, ça ne sera pas un retour à l'ORTF puisque les différentes entreprises qui composeront cette holding ne disparaîtront pas. L'idée, selon lui, c'est plutôt de donner naissance, je le cite, à un interlocuteur plus puissant avec plus de force par rapport à l'État et aux partenaires privés. À noter que cette proposition de loi sera examinée au Sénat à partir du 12 juin.